Moi, je faisais beaucoup de philosophie en bistrot, et puis ça a marché bien, bien, bien, bien, bien, tant et si bien que euh, j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison, et puis euh, ensuite, j'ai commencé à s'aimer, et à partir de là, bah, j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule.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 la marginalité, c'est repérer les normes. Ce que je cherche, moi, c'est provoquer des situations dans lesquelles, à chaque fois, putain, je vais rencontrer quand même du lourd. Le travail dans les marges, euh, c'est pour moi facile, parce que la philosophie, c'est une expérience de, de marginalisation de soi à soi. Tu vas provoquer une ouverture indécilement un des paupières, puis tu vas dire, hé, eh, mais vous écoutez ce qui se dit là, dans ce monde banal Vous voyez pas la l'âpreté, les stupéfactions, les saisissements, les choses qui sont là à côté de vous Tant dans la monstruosité, du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an, qui est payé par mois, qui est payé par nous, et puis de l'autre côté, hein, quelqu'un qui a une lucidité, qui a une intelligence considérable et puis qui a enfermé un hôpital psychiatrique. Enfin, c'est génial Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, comme on dit euh, dans le football. L'ironie socratique, c'est quoi Se moquer de soi, mais aussi se foutre de la gueule des autres. Donc, il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour. Ça apporte la liberté et la légèreté. Quand tu t'adresses à des gens qui sont déjà dans des situations euh, euh, douloureuses, abrasives, incertaines, où il y a déjà eu des effritements, et bien là, la parole philosophique, elle retentit. La dernière fois que je suis intervenu dans un hôpital psychiatrique, j'avais travaillé sur la question de la liberté, vois-tu. Et il y a un monsieur qui est un schizophrène, Patrick, qui dit « Ouais, mais quand même, quand même, nos chaînes, on s'y attache. » C'est superbe, quoi, tu vois. « Et toi, tu essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation. Tu te prends la tête, tu n'arrives pas à trouver la bonne formule. » Et lui, il dit « Tu vois, on s'attache à nos chaînes, tu vois. » Des, Des pépites comme ça, j'en ai aussi, tu vois, et c'est ça, est, est ça qui est superbe. Au final, il y a eu un vrai, tu vois, un, un vrai mâchurage, une un... vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation, mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination. Et là, ça change les trucs.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 Tu passes après le responsable de la chirurgie esthétique de l'établissement dans la journée d'éthique qui te dit qu'il faut en finir avec les nez crochus et qu'il faut retrouver les nez de Walt Disney. Et que la salle écoute. Bon voilà, tu vois. Tu te dis bon, il faut que je le dévalise ce mec quoi. Faut, faut pas que je laisse passer ça quoi, tu vois. Faut pas que je laisse passer les nouveaux barbares, les barbares en cravate, tu vois, je peux pas, je peux pas, c'est pas possible. La philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale. Hein Tout le monde en fait, ceux qui n'en font pas, ben, ils ne sont pas au sommet du panier. Ouais. Aujourd'hui, le truc qui, qui se dit partout, c'est que la philosophie elle est populaire, tu as des émissions à la radio, tu as des émissions à la télé, tu as des encarts avec des mots fléchés pour deviner les noms des philosophes que tu peux emmener à la plage. C'est un truc comme ça qui est très à la mode, qui est très mainstream. Or, euh, je, je, je pense que ce n'est pas ça vraiment la philosophie. Je pense que la philosophie, c'est une expérience de la marge pour le faire avec des gens qui sont pétants de santé et pour qui la pratique de la philosophie va être un marqueur social, grâce à quoi ils vont avoir leur place euh, dans leur petite communauté, c est, c est, c est, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Je m'oblige à faire deux fois de la philo par semaine. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois, tu vois. Moi je sors pas indemne du truc.